Bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Cette fois-ci, je vais vous parler de l'Arduino. Alors, qu'est-ce que c'est l'Arduino C'est un circuit imprimé open source sur lequel se trouve un microcontrôleur qui peut être programmé pour analyser des signaux électriques et faire des tâches plus ou moins complexes. Cela dépend de la programmation que l'on veut faire. Alors, il a été développé en fait en 2003 pour des études d'électronique et d'informatique en Italie. En fait, des étudiants et des professeurs avaient besoin d'un d'une un, plateforme de développement bon marché. Donc, ils ont commencé à développer un petit, euh, petit euh, microcontrôleur qui ne devait pas coûter plus de 25 euros. Et après, ben, c'est comme ça qu'est né le premier Arduino. Alors, après l'Arduino, ben, vous pouvez l'acheter sur le site euh, officiel et après il y a un logiciel open source où vous pouvez le télécharger gratuitement et programmer ce que vous voulez dessus alors pour ce tutoriel je vais vous expliquer comment programmer la base de la base une LED clignotante alors pour cela vous avez besoin en premier lieu d'une carte Arduino Il y a plusieurs types, il y a MEGA, UNO, DUEMILLE, VARO... Vous pouvez prendre laquelle vous voulez au début. Il n'y a pas rien besoin de complexe. Après, vous avez besoin d'une carte d'essai. C'est plus facile pour câbler. Pour cet exercice, une LED est bien pratique. Et pour finir, une résistance. Comme le nous fournit 5 volts. Il faut prendre une résistance de 220 ohms pour avoir un maximum de 20 mA sur la LED. Ensuite, pour câbler, il suffit de suivre le petit schéma que l'on voit ici. Alors, on relie le moins à la cathode de la LED et le plus à la résistance et en fait c'est pas vraiment le plus c'est la sortie de l'Arduino là on va prendre la sortie 7 alors on peut voir ici sur euh, en vrai alors la LED en premier c'est une LED basique ça peut être toutes les couleurs que vous voulez ensuite la résistance un quart de W, c'est suffisant après le fil va sur la résistance branchée à la sortie. 7 est le fil qui sort là, du GND du moins à la cathode de la LED. Alors voilà maintenant on va commencer la programmation. Donc le logiciel se présente sous cette forme avec en haut pour vérifier le logiciel. Pour uploader le logiciel dans l'Arduino, pour faire un nouveau logiciel, pour ouvrir un ancien logiciel et pour finir, sauver le logiciel. Alors, quand on commence la programmation, ça ressemble à du C. Alors, pour commencer, on doit nommer les entrées qu'on utilise. On fait int, pour en place, si on utilise une LED, on met LED. C'est le nom qu'aura la sortie, et après on met la sortie qu'on utilise dans ce cas-là, la 7. Après, il faut jamais oublier de mettre le point-virgule. Alors voilà, maintenant on a nos composants. Oui, c'est un logiciel assez euh, On commence par assez simple. Ensuite, dans tous les logiciels que vous faites, des programmes, il faut avoir void setup avec deux parenthèses ensuite un paragraphe ça permet à mettre les sorties en sortie ou bien en entrée ça dépend ce qu'on utilise en fait on dit au log logiciel ce qu'on va faire alors là on met pin mode et on met notre sortie led pin en output ce qui veut dire en sortie voilà. Ensuite, le cœur du programme, vraiment, c'est le void, cet, euh, void loop. Alors voilà le cœur du programme. On fait aussi avec des paragraphes. Et là, c'est vraiment ce qu'on veut que le logiciel fasse. Alors là, on veut, on veut qu'il clignote. Donc pour qu'il clignote, il faut mettre la sortie A1. Ensuite, attendre un délai, mettre la sortie à 0, attendre de nouveau un délai, et faire ainsi de suite. Le logiciel, quand il voit void loop, il va recommencer ce qu'il y a en parenthèse indéfiniment. Donc, on va commencer par mettre la sortie à 1, avec la fonction digitale write. On met le nom de la sortie. On la met à 1. Ensuite, on fait un délai avec le, la fonction delay. Alors, les délais sont en millisecondes, donc on va mettre 100 millisecondes pour que ça clignote assez rapidement quand même. Jamais oublié de mettre les points virgules. Maintenant, on va mettre la sortie à 0. Avec toujours la fonction digital write. Let pin pour notre sortie 7. Et cette fois, on la mettre en low. J'ai fait une petite erreur, vous voyez, si vous mettez la fonction high ou low. En minuscule, ça marche pas. Voilà, ça ira mieux. Et maintenant, on attend de nouveau 100 millisecondes. Et maintenant, on finit le void loop par un paragraphe là voilà maintenant notre logiciel il est fait vous avez plus qu'à choisir le serial port sur lequel vous avez branché votre Arduino et l'Arduino que vous avez moi j'ai un Arduino Mega 2560. après vous faites vérifier ça charge en bas et là il dit que c'est bon donc maintenant vous pouvez l'uploader dans l'Arduino s'il y a un signal d'erreur, vous pouvez poser des questions pour le tutoriel. Alors voilà, maintenant là c'est bon, il est chargé, vous verrez votre lettre clignoter. Voilà, j'espère que ce tutoriel a été instructif. Et n'oubliez pas de poser des questions si vous en avez. Bonne journée